Alors, oh, c'est que de... ça départ face de puits ah ouais ouais c'est la spéléologue qui descend pas ouais, le bon derrière oh là là là là là, là. quelle aventure surtout que c'est pas là que tu as des j'ai encore mis une patate c'est possible oh, ouais, ça... I nice. don't C'est là mètres, Bon. J'ai dit une C50 pour la main courante. Oui, une C15, C20. C15 pour la petite rivière de puis Bah, par là. Ouais, ouais, ouais. Oh c'est oh, ouais. Ça, c'est hein non Non c'est carrément génial Ah ouais, c'est pareil hein, c'est en fait le tout de suite ouais ça va l'air intéressant pour en plus fait. je suis sûr que après ça les mecs ils vont tous venir c'est juste une petite visite pour voir si elle veut souris. c'est important de visiter les meubles On va voir un petit coup, hein bien. Alors là, on va un petit Enfin peut-être pas jusqu'à l'ancrage parce que sinon ça coûtera... Euh, oui. Bah c'est parce que moi, si tu veux, les petites peuvent... Marie, première. Tu dire, c'est pas son truc Bah c'est pas facile. C'est ça. C'est pas facile. Un ah, il a ouais, et eh ben non, je, je rentre pas toute seule, c'est hors de question. Et voilà, c'est la fin. On le Ouais, y arriver, j'y ai que les jambes. Ouais, super. Super. super. Et c'est ça.